Salut les gars, je viens de quitter l'île de Bohol et je viens d'arriver à Cebu City. Je vais prendre un deuxième ferry pour me rendre à Camotes Island et j'ai ici un contact, à un Philippin que j'ai rencontré la semaine dernière qui s'appelle Richmond et qui m'a vachement bien aidé pour trouver mes ferries, pour trouver mes hôtels, pour m'organiser ici aux Philippines. Ça n'a pas été chose facile tous les jours et ce mec est à l'image vraiment de la gentillesse et de la générosité des Philippins. On est en train de checker pour voir si on peut prendre un bateau ici pour aller jusqu'à Camotes Island. C'est trop marrant, il n'y a personne. I think without you, I couldn't find this one. Tout s'est super bien passé. J'ai mon billet pour aller à Camotes, ça va être génial. Et maintenant, je vais me faire un truc que j'avais pas encore fait aux Philippines et que j'avais vraiment envie d'essayer. Which one? Thank you very much. See you soon. Yeah, Monday. I think so. Bye. Et voilà, départ pour Kamotest Island, c'est parti Je viens juste d'arriver à mon hôtel qui s'appelle My Little Island et vraiment, c'est mon pote Richmond qui m'avait pris ma réservation pour venir ici. Merci mec, t'as eu une superbe idée et j'ai une de ces vues sur la mer avec juste ma petite piscine aussi. Je dis ma parce que je suis tout seul dans cet hôtel et je vais rester deux nuits ici. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes sur cette île. Et ça c'est une super bonne nouvelle pour moi, c'est une super bonne nouvelle aussi pour ce que je vais faire ici. C'est le matin sur Camotes Island, je viens de me réveiller à mon hôtel prendre mon petit déjeuner. Et comme vous le voyez, j'ai repris encore un scooter, c'est parti pour explorer cette île. J'ai vraiment hâte de voir tout ce qui s'y trouve, je vais même rester même une nuit de plus. Et bien encore une fois, sympathique petite route, avec que des locaux, que des enfants qui te font encore beaucoup. C'était super sympa, voici le premier arrêt. On est à Bukilak Cave, c'est un endroit assez connu sur cette île-là et en fait il y a beaucoup de caves où tu peux te rendre, que tu peux explorer par toi-même. Je suis le seul touriste ici dans cet endroit et ça garde quand même et ça préserve un certain silence dans la grotte et ce qui me permet de vraiment de l'apprécier à fond ok il n'y a pas tant d'eau que ça mais ça enlève rien la magie du lieu je trouve ça très joli de venir ici ok dans le côté sombre là-bas là il là, y a plein de chauves-souris, c'est rempli de chauves-souris ça commence à devenir un peu profond tu vois ce genre de petite marche comme ça avec euh, avec juste les, la cavité comme ça, ça me fait penser un peu genre à, à la Moria dans le Seigneur des Anneaux t'as l'impression que tu vas voir euh, un nain ou quelque chose passer là ou un, un troll ça me fait assez penser à ça ce genre d'endroit c'est marrant et ben c'était cool je vais reprendre le scooter quitter la grotte reprendre encore un peu la route et je me dirige un peu plus vers l'ouest à un point où tu peux te jeter depuis des rochers dans la mer apparemment il y a des locaux et on est dimanche donc euh, je vais essayer d'aller là bas essayer d'en rencontrer quelques-uns lancer le drone ça va vraiment être pas mal ok les gars je viens d'arriver à Rock. c'est super sympa c'est un point un spot pour sauter il y a que des locaux ici je pense que je vais m'éclater <musique> À moi, Je pense que je vais essayer celui là-haut et je pense que je vais essayer d'abord celui d'en bas là. You and your friends, yeah, you jump yeah. off there. How long is it? Maybe 20? 20 But now it's not, it's not so deeper. So you can't. Okay. J'ai juste eu le temps de faire un saut et regarde ce qui se ramène là-bas là. Juste pour se taper là la tempête. Je suis mis à l'abri, je compte bien sauter Puis j'ai envie d'essayer le plus haut point là Parce que vraiment en fait c'est pas se mettre c'en est 15 donc c'est bien plus haut que Kawasan Falls Mais là il y a ça qui se ramène, j'ai un peu peur pour le drone dans mon sac Peut-être que je vais bouger mais j'ai envie de revenir ici après, je vais voir On a que ça arrête pas du tout la pluie là. Ça s'est levé d'un coup là. On s'est tapé la pluie en, ne pas, 5 minutes, c'est dingue. Ouais. C'est yon Putain ce type a été adorable avec moi putain, les locaux sont tellement gentils Je l'ai fait là le truc 15 mètres j'avais jamais fait aussi haut Donc 2 mètres de plus que Kawasan Falls C'était génial J'espère que les images en drone seront belles Je viens d'arriver à Santiago Bay Alors apparemment c'est la plus belle plage ici sur, euh, sur Camotes C'est un des plus jolis endroits où se baigner Parce que le sable il est très fin Et parce que tu peux aller nager aussi super super loin Je pense qu'encore à une cinquantaine de mètres du rivage t'as toujours pied. Là j'ai le droit à un petit coucher de soleil bien sympa, je vais lancer le drone, il y a plein d'enfants, il y a plein de locaux donc ça va être super chouette, wow, cette plage est super belle.